Bienvenue au webinaire sur la ligne du temps du Québec de BNQ. Bon, il est 15h30, je pense qu'on va commencer. Alors, bienvenue à tous nos participants. C'est vraiment bien que vous soyez avec nous en cette presque fin d'année pour notre webinaire sur la ligne du temps du Québec. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, mais c'est un super outil de référence en histoire du Québec et du Canada pour faire la révision à la fin d'année avec vos élèves. Euh, donc, euh, nous, aujourd'hui, en fait, on vous fait une version un peu résumée d'un atelier ou d'une formation qu'on a donnée à quelques reprises. Si vous voulez avoir accès à euh, la présentation, je pense que vous pouvez la télécharger directement dans VIA, mais sinon, vous pouvez utiliser le, le code QR qui est ici ou monurl.ca par oblique BANQ 2019. Donc, ça nous fait plaisir de partager euh, nos ressources avec vous. N'hésitez pas à les utiliser. Alors aujourd'hui, euh, pour le webinaire, donc l'ordre euh, qu'on va euh, suivre, bon, déjà je vais faire une présentation de la ligne du temps comme telle, donc de l'outil, comment ça fonctionne, comment on fait des recherches dans la ligne du temps. Ensuite, euh, Maud va nous présenter deux tâches qu'on a développées en collaboration avec euh, la Commission scolaire de Laval, particulièrement avec une enseignante Geneviève Boulet qui a euh, expérimenté avec nous ces tâches-là et avec euh, Simon Boisier-Michaud, conseiller pédagogique en univers social. Donc, on va vous parler un peu de l'expérience de Geneviève et on va vous présenter le parcours de formation en ligne qu'on a créé avec euh, euh, ben, l'outil de la ligne du temps et avec Geneviève et Simon. Donc, euh, les ressources qu'on qu va vous présenter vont être disponibles dans le parcours de formation, notamment, on va vous indiquer où, euh, quand ça sera en temps et lieu. Alors… Euh, à bon, indiqué dans le clavardage le lien vers la présentation, là, si ça vous intéresse. Alors moi, je commence par vous présenter la ligne du temps du Québec. Pour plus de facilité, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Et comme ça, vous allez pouvoir suivre avec moi vraiment dans le réel site et non pas dans un, une présentation, un diaporama. Donc, je vous partage mon écran. Donc, euh, la ligne du temps numérique, elle a l'air de ça. Donc, au total, euh, c'est un outil de BNQ qui euh, comprend 371 événements actuellement. Donc, elle couvre l'histoire du Québec de 1534, donc arrivée de Jacques-Cartier. Et pour l'instant, elle s'arrête à 1945. Donc, la période de 1945 à nos jours devrait être ajoutée euh, dans les prochains mois. Donc, c'est une ligne du temps qui est encore en construction et qui est maintenant en ligne depuis septembre de l'année dernière. Donc, comment ça fonctionne? Donc, vous voyez ici là, sur la ligne du temps, ce sont les événements comme tels. Euh, chaque événement, si j'en ouvre un, je vais en prendre un un peu au hasard, euh, début de la publication régulière des relations des Jésuites, on peut le regarder en plus grand. Donc, chaque événement comprend toujours une iconographie qui est tirée des collections de BANQ numérique. Donc, ces euh, iconographies-là, si on clique dessus, on va aller euh, directement à la notice de BANQ. On a la source de l'iconographie. Ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des événements, on a un résumé de deux à trois paragraphes, donc assez court, très bien fait, euh, qui va vraiment au, euh, au but. Là. Donc, euh, le résumé a été bien euh, rédigé. Ensuite, on a toujours des documents d'époque. Donc, euh, pour les profs là, qui cherchent des documents à utiliser en classe avec des élèves, des documents de source première, on en a ici. Les liens, si on clique dessus, vont nous amener vers les versions numérisées de BNQ, donc c'est vraiment utile. Et ensuite, pour en savoir plus sur ces événements-là, on a toujours des sources bibliographiques ici. Donc, pareil, si on clique, on va se retrouver dans euh, euh, soit une source externe, soit dans le catalogue de BnQ. Donc, c'est vraiment un outil de référence là, euh, essentiel en histoire du Québec et du Canada. Et après, bon, on peut s'envoyer soit le lien vers l'événement, euh, le lien de partage, soit par courriel, on peut aussi euh, se partager ça par Facebook ou par Twitter donc maintenant, on voit qu'il y a énormément d'événements. Ici, j'en vois 15 à mon niveau de zoom. Je pourrais zoomer davantage pour voir davantage d'événements. Donc, on voit ici, avec le petit plus et le petit moins, ça, c'est le zoom qui me permet de voir davantage d'événements. Donc, on voit que maintenant, j'ai 82 événements visibles à ce niveau de zoom-là sur les 371. Maintenant, si je cherche un événement en particulier, ce qui est intéressant, c'est ici, euh, on a les filtres. Donc, comment je fais pour chercher il y a différentes façons de le faire. Si, par exemple, je cherchais un événement qui s'est déroulé pendant la période de la Nouvelle-France, donc entre 1608 et 1760, donc j'écris mes années, je peux appliquer. On va voir que j'ai 48 événements qui sont euh, disponibles entre 1608 et 1760. Je pourrais aller ensuite indiquer quel thème m'intéresse ou aller mettre un mot-clé. Donc, euh, par exemple, je mets le mot « Iroquois » et je décide que ce qui m'intéresse, c'est les guerres iroquoises. Donc, j'applique et maintenant, j'ai neuf événements pardon, qui sont euh, de résultats de recherche, dont trois qui sont visibles au niveau du zoom actuel. Je peux zoomer plus. Et, par exemple, l'événement « Destruction de la Huronie par les Iroquois » m'intéresse particulièrement. Je ferme mon filtre, j'agrandis mon événement. Donc, c'est pareil que tout à l'heure, on a le titre de l'événement, l'année une représentation iconographique, trois paragraphes de résumé. Si je cliquais, par exemple, sur la représentation iconographique, on est souvent à la recherche de nouvelles iconographies à utiliser. Bien, il y en a plein dans la ligne du temps qui sont intéressantes. Et là, on a la représentation numérique d'une carte de 1657 qui contient beaucoup de détails, donc qui est très, très bien numérisée. Si vous voyez, là, ici, je, je jaune sur la carte et on voit une représentation des animaux, des, euh, des Autochtones en train de chasser, etc. Donc, euh, c'est une carte qu'on peut utiliser aisément avec des élèves en classe. Donc, euh, voilà. C'est un euh, petit tour d'horizon de la ligne du temps. Je pense que ça fait assez le tour. Donc, euh, je vous montre aussi. Vous voyez en haut ici, on a les différentes périodes du programme. Si on clique sur une de ces périodes, par exemple 1608-1759, le texte qui est ici, c'est le texte que vous trouvez dans votre programme de formation. Donc, on voit ici que la source, c'est le ministère de l'Éducation. Donc, c'est toujours bien d'aller euh, retour, de retour aux sources du programme. Et également, en haut à droite, vous voyez qu'il y a un petit espace pédagogique Récit. Donc, ici, dans l'espace pédagogique, si on clique, vous allez voir euh, donc, les deux tâches que on va vous présenter dans quelques instants euh, sont ici. Donc, il y a les liens vers les tâches, le guide de l'enseignant, qui euh, se trouvent dans la communauté. On a aussi nos autres ressources du récit et le parcours de formation est ici en lien. Donc, euh, à partir de maintenant, je vais laisser la parole, la parole pardon, à Maude qui va vous expliquer donc, les tâches et je vais arrêter mon partage d'écran. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à aller soit dans le chat ou à lever la main. Alors, désolée pour ce petit euh, contretemps, une chance qu'on était euh, dans le même endroit. Donc, euh, la tâche qui concerne euh, la séquence là, des événements, des rébellions, des patriotes, euh, en fait, peut-être dire que c'est sûr qu'on l'a vraiment créé en collaboration avec Geneviève Goulet, donc euh, enseignante en secondaire 3 et 4 à la Commission scolaire de Laval. Donc, les deux tâches, euh, on les a construites avec elle, mais aussi avec le conseiller pédagogique euh, en univers social, Simon Boisier Michaud. Donc, euh, c'est vraiment là, ces deux tâches-là euh, ont été faites euh, en collaboration avec eux. Claudie, peut-être que tu pourrais répondre dans le clavardage. Là. Sébastien, il y avait une petite question. Euh, donc, rapidement, la tâche. Euh, on, on voulait vraiment que euh, les élèves prennent contact avec les documents historiques. Donc, euh, on suggère un, un dossier documentaire il y a, euh, il me semble, il y a à peu près 6-7 euh, documents. Et donc, les élèves doivent associer les documents du dossier documentaire aux événements qui sont présents dans la ligne du temps de BANQ. Donc, lorsque l'association est faite entre ces deux, deux euh, documents-là, là, par la suite, ils vont être capables d'analyser le document étant donné que euh, bon, euh, la ligne du temps va donner vraiment beaucoup d'informations euh, sur l'événement, pour donc pouvoir répondre aux, aux questions là, de qui est-il question, euh, quand l'événement euh, a eu lieu, où l'événement s'est déroulé, etc. Ensuite, dans un deuxième temps, on leur demande là, de faire euh, une petite analyse du document pour savoir, dans le fond, euh, quel est son lien avec l'événement de la ligne du temps de BNQ. Et la dernière étape, là, qui est comme en grand groupe avec toute la classe, bien, on veut que les élèves soient capables vraiment de situer dans le temps, euh, sur une ligne, une ligne du temps, euh, chacun des documents. Donc, je vous donne un exemple, là, pour que ce soit euh, peut-être un petit peu plus clair. Donc, euh, on a décidé aussi, avec Geneviève, de faire un modelage pour euh, le premier document. Donc, euh, là, on voit la représentation, là, c'est euh, l'exécution, dans le fond, on voit dans la source que c'est l'exécution à la prison de Montréal. La, la date a été euh, camouflée là, volontairement pour que les élèves cherchent l'événement dans la ligne du temps de BnQ. Et étant donné qu'il y a quand même euh, 371 événements dans la ligne du temps, c'est-à-dire que ça va être peut-être un petit peu long pour eux là, de chercher. Donc, on leur dit déjà de cibler euh, dans les filtres, comme Claudie vous a montré tout à l'heure. Donc, on leur propose là, euh, de filtrer entre... Euh, il me semble 1834 et 1840, étant donné que ça va vraiment euh, parler, dans le fond, euh, de, de la période là, qui concerne les patriotes. Donc, pour l'instant, lorsque les élèves voient cette iconographie-là, bon, ce qui est peut-être plus évident euh, à, à soulever, euh, je pense, là, ce serait les qui. Donc, on voit qu'il y a des gens euh, qui sont en train de se faire pendre. Et par la suite, bon, en. En avant-plan, on voit deux groupes, euh, on voit donc des soldats britanniques et on voit également une foule. Cependant, on ne peut pas, là à cette étape-ci, vraiment savoir à quelle date précise euh, l'événement a eu lieu et c'est pourquoi on va aller associer l'iconographie à un événement précis de la ligne du temps de BNQ. Donc, comme Claudie vous l'a montré tout à l'heure, euh, c'est ça à quoi ça ressemble. Donc, dans ce cas-ci, l'association, on s'entend, est assez simple puisqu'on a repris la même iconographie là, pour le modelage pour que les élèves comprennent rapidement eh, ce qu'on veut leur faire faire. Et donc, là, ils iront lire euh, la description de l'événement. C'est ce qui va les aider à mieux comprendre l'iconographie. Et donc, euh, là, on leur propose, bon, une petite euh, clé de réponse. Donc, euh, qui, maintenant, grâce au texte, on sait que c'est les douze patriotes, euh, dont Chevalier-de-Lorignier. Euh, on sait même plus précisément que ça se déroule à la prison au pied du courant à Montréal. Euh, bon, quoi, on peut résumer brièvement l'événement. Et finalement, l'analyse du document, c'est juste pour aller plus loin, c'est de comprendre euh, dans quel contexte s'insère ce document précis, donc, cette iconographie, donc dans ce cas-là, c'est de dire que, bon, l'image, ça représente l'exécution par pendaison de six patriotes. Et s'ils veulent ajouter, bon, des détails sur l'iconographie. Donc, ça, c'est euh, l'exemple qu'on propose en modelage. Peut-être vous donner un deuxième exemple pour cette tâche-là. Donc, le, le document numéro 2, on a plutôt mis, euh, dans le fond, la citation des 92 résolutions. Et donc là, ils doivent aller trouver dans la ligne du temps euh, l'événement dès, dès 92 résolution. Euh, on l'a vécu donc en classe avec les élèves et les élèves n'avaient pas vu encore la matière concernant euh, les rébellions des Patriotes. Puis je vous dirais que ça, ça s'est vraiment euh, fait très bien, même assez euh, rapidement. Ils ont compris euh, le fonctionnement de la ligne du temps. Tout, euh, tout s'est bien déroulé. Et euh, donc, pour terminer, pour clore, là, en, en groupe classe, euh, Geneviève est venue euh, replacer en ordre chronologique, dans le fond, euh, chacun des événements de chacun des documents. Et, euh, bon, en faisant, dans le fond, aussi euh, référence à qu ce qui entraînait quoi. Donc, ça, c'était, dans le fond, le, le schéma global là, pour euh, venir placer en ordre chronologique chacun des euh, événements importants des rébellions des patriotes. Voilà pour la tâche de troisième secondaire. Est-ce que vous avez des questions pour la tâche de troisième secondaire? Je vais vous laisser quelques secondes pour réagir. Pas de questions? Donc, je continue rapidement avec la tâche de quatrième secondaire. Dans ce cas-ci, ça, ça, ça s'est fait à peu près à ce temps-ci de l'année. Euh, Geneviève, elle, elle voulait une tâche pour euh, réviser la période de 1896 à 1945 avec ses élèves, étant donné bon, que ça, ça a daté un peu, là, il, a, il avait vu cette période-là au début de l'année. Donc, euh, on a également réfléchi à comment associer des documents historiques à des événements de la ligne du temps euh, de BNQ, mais cette fois-ci, ce qui nous importait le plus c'était par la suite que les élèves soient capables de faire des sous-périodes, dans le fond, euh, avec leur ligne du temps. Donc, on leur a demandé, c'est intéressant là, de leur demander pourquoi on étudiait la période de 1896 à 1945, de, de comprendre, dans le fond, en quoi 1896 est un point tournant. 1945, c'était un petit peu plus évident, là, étant donné que bon, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale, les, les élèves le, le savaient, je pense, plus aisément. Mais en 1896, on sentait là, que c'était peut-être un petit peu plus loin dans leur mémoire. Donc, on est venu là, réactiver le tout avec euh, la tâche. Donc, la différence euh, en ce qui concerne le dossier documentaire pour cette tâche-là, c'est qu'on est allé chercher des unes de journaux. Donc, euh, encore une fois, on a fait, euh, bon, euh, un exemple. Donc, le document 1, comme vous voyez en ce moment, euh, c'est la une euh, du journal. Là, je pas la... Je pense qu'on avait comme semi-camouflé la date, euh, encore une fois, volontairement. Donc, bon, on voit le grand titre, « Le Québec refuse à une forte majorité de dégager M. King. » Et le sous-titre, qui est aussi important, « Dans le reste du Canada, les, conscri les conscriptionnistes l'emportent. » Donc, grâce, encore une fois, à la ligne du temps là, de BnQ, on pouvait venir associer la une de journal. Au plébiscite sur la conscription. On demande à ce moment-là aux élèves de cocher euh, quels sont les aspects de société qui représentent le mieux cet événement-là et d'inscrire la date pour, encore une fois, là, être capable de les placer euh, par la suite euh, en ordre chronologique pour aller faire la sous-périodisation. Donc, j'ai mis un autre exemple, euh, une une qu'on trouvait particulièrement belle. Euh, donc euh, lors de la victoire euh, de euh, Laurier, donc euh, en 1896. Donc, euh, les élèves doivent associer cette une de journal à l'événement euh, dans la ligne du temps de BNQ. Et finalement, bon, j'ai mis euh, l'exemple d'un résultat à la toute fin là, quand on place euh, les événements sur une ligne du temps avec euh, peut-être quelques images. Euh, euh, ce que ça donne. Donc, on est allé vraiment chercher euh, des événements qui caractérisent la période 1896 à 1945, puis on a essayé aussi, il y avait un souci d'aller toucher euh, plusieurs aspects de société. Donc, c'était une manière de réviser la période euh, 1896 à 1945 euh, pendant la fin de l'année avec les élèves de quatrième secondaire. Donc, si jamais euh, ça vous tente de voir comment ça s'est passé dans la classe de Geneviève, euh, sur le site campus.reci.qc.ca, je vais vous mettre le lien dans le clavardage. Mais donc, on est allé filmer dans la classe de Geneviève pour que, justement, pour que vous voyez comment ça se passe en classe, travailler avec la ligne du temps du Québec de BANQ. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci, Claudie. Des questions euh, par rapport aux deux exemples euh, que je vous ai donnés. Sinon, peut-être que vous avez en tête d'autres utilités, d'autres usages euh, pédagogiques de la ligne du temps. Je pense que, quand, entre autres, quand on, quand on est en train de monter des dossiers documentaires, je pense que ça peut être un endroit où est-ce qu'on peut commencer à chercher des documents. Euh, comme Claudie le disait tout à l'heure, les événements sont vraiment bien résumés. Là, donc, c'est assez succinct. Je pense que c'est pour un public de secondaire 3 ou 4, là, ça s'y prête très bien. Et euh, comme pour, surtout pour la Nouvelle-France, les cartes sont magnifiques et elles sont déjà là, bien placées. Euh, dans, euh, dans la ligne du temps. Donc, pour l'instant, pas de questions. Je continue. Donc, peut-être vous dire qu'il existe aussi, bon, euh, d'autres parcours euh, de formation sur euh, campus.ri.c.i.qc.ca. Donc là, aujourd'hui, on parlait de la ligne du temps, mais il y en a également, bon, sur les jeux sérieux, sur les questionnaires interactifs, sur la réalité virtuelle, la cartographie numérique, ou encore euh, sur le note. Donc, si jamais euh, ça vous intéresse, tout ça est disponible sur euh, campus.récis.qc.ca. Donc, un, un petit euh, résumé, dans le fond, pour le parcours sur campus. On trouve intéressant là, de venir euh, débuter avec peut-être une assise un peu plus théorique. Donc, on a Marie-Claude Larouche qui euh, a participé un peu aussi euh, au projet, donc euh, qui nous explique... Euh, comment, pourquoi c'est important d'utiliser des sources dans le cours d'histoire. On a la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure avec Geneviève. Les liens pour les tâches sont également sur Campus, mais sont aussi directement disponibles lorsque vous allez sur la ligne du temps du Québec. Et finalement, si jamais vous avez des doutes sur comment fonctionne la ligne du temps, on a réalisé une courte vidéo qui montre, dans le fond, les, les fonctions principale de la ligne du temps. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, euh, les deux euh, Merci Claudine, là, pour aller voir le parcours de formation. Ça, c'est beau, ça c'est beau. Est-ce que vous avez des questions? On peut aussi glisser un mot euh, sur euh, «réviser avec BANQ ». Donc, euh, surtout pour le contenu de troisième secondaire, euh, entre autres avec Jean-François Palomino, on a fait euh, certaines vidéos des capsules. Donc, on a deux examens euh, qui sont faits sous la forme de questionnaires interactifs. Et celui, là je me rappelle, pour les contenus de troisième secondaire, donc euh, a été réalisé vraiment avec euh, les documents de BANQ, donc si ça vous intéresse. Euh, dans ce cas-là, le lien court, c'est monurl.ca, barre oblique, Ah, super! Jean-François nous indique, là, donc, euh, que si ça vous intéresse, que vous avez d'autres idées d'utilisation de la ligne du temps, euh, que ça serait peut-être intéressant, là, de communiquer euh, avec, euh, soit Jean-François, j'imagine, ou avec nous aussi, on fera le lien. Ah, Bonne question, Judith. Donc, c'est euh, une question sur les droits euh, des documents. Peut-être que, Jean-François, tu pourrais répondre. <rire> si tu veux, tu peux toujours ouvrir. Je ne sais pas si tu as accès à un micro. Euh, des fois, c'est plus simple euh, de parler de vive voix. Je pense que l'important, en fait, c'est de se dire qu'on veut travailler avec des sources primaires le plus possible avec nos élèves. Donc, euh, ils sont, oui, on a les petits textes de résumé qui sont des sources secondaires, mais à la suite de ces textes-là, euh, comme Claudie vous a montré tout à l'heure, donc on peut avoir accès super facilement là, aux vrais extraits de sources primaires. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle! Donc, euh, vous allez identifier... Euh, les, euh, les droits euh, à l'automne. Super. Donc, euh, peut-être en conclusion, euh, je vous redonne les informations utiles. Donc, euh, pour avoir accès à la présentation d'aujourd'hui, c'est monurl.ca baroblique BANQ 2019. Sinon, bon, pour accéder à la ligne du temps de BANQ, euh, bon, c'est sûr que vous pouvez écrire euh, « Ligne du temps du Québec » de BANQ dans Google, ou encore, euh, vous pouvez aller donc sur numérique.banq.qc.ca, barre ligne du temps. Et pour euh, tous les parcours euh, du récit de l'univers social, on les retrouve sur ristus.qc.ca, parcours. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions, des idées, des suggestions. Merci d'avoir été présent avec nous. Merci Jean-François d'avoir été là. Oui, à la prochaine. J'imagine qu'on essaiera de créer un autre calendrier de webinaire pour l'année prochaine, hein, étant donné que c'était notre dernier webinaire de l'année scolaire.